Nous sommes au temple des deux lacs, des lacs jumeaux. C'est très très beau. C'est très calme, très, très apaisant. calme, oui. Et on est en pleine cérémonie, alors on essaye de ne pas faire trop de bruit. Mon anniversaire Ouais mmh. Allez, c'est parti Donc voici l'entrée. Et là, on a une cuisine. Après la cuisine, nous avons un, un canapé. Avec plein de poissons. <rire> ah, c'est trop mignon Ensuite, On dort en face de la piscine. <rire> Ensuite, il y a le lit et là, l'élément indispensable la salle de bain 1 ans, 1 euh, ans, 12 ans ça y est, on va à un grand parc d'attractions pour mon anniversaire et pour l'anniversaire de Jeanne. C'est parti, c'est parti à Luzal et Mbougane. Et ce bateau a 6 moteurs, c'est un bateau de course, incroyable comme dans un avion. Wow. On va décoller <rire> À faire du snorkeling, il y avait des magnifiques coraux, mais on n'a pas vu de raies manta. On en a cherché partout, on n'en a pas vu. Et euh, bah moi je suis très déçu. Vous, vous êtes déçu Non, oui, ça C'est un risque. Ouais, bon, voilà. On a vu des murennes. Ah, on a vu des murennes, oui. Mais bon, on n'a pas vu de raies. Un petit peu dommage. Une autre fois. On a vu plein de poissons, clowns, Mais on n'a pas vu les raies qu'on voulait voir, les raies manta. Elle n'était pas là. Voilà, c'est comme ça. La sortie c'est pas où bah, alors là. Ah d'accord. Et c'est 5 heures C'est l'heure de la piaouer Ouais, ouais. On a gagné, On a, le gagné. Le On a gagné On a gagné 1, 2, 3... J'ai trois points Poi Poi Ah là, la la Poi Poi Et papa, tu m'avais piqué mon as Ça va On est bien là ouais. <rire> J'ai vu mon sarong Donc on va faire le de en multicolores C'est parti On est à l'arrière de la voiture qui nous emmène à un point de vue et en fait on n'arrête pas de bouger, pourquoi Parce que la route tremble <rire> La route elle tremble, je sais pas ce que cette vidéo va donner <rire> On a, fait qu a quand même. Et puis quand c'est la route normale, ouais. et bien lui il met le en